Pour tirer le meilleur de vos afficheurs LED et porte-affiches lumineux, Vitrine Media a développé les gammes de feuilles rétro-éclairées VM Backlight. Spécialement pensées pour offrir un contraste et un rendu de couleur exceptionnel, les feuilles VM Backlight s'utilisent avec toutes les gammes et solutions LED. Pour s'adapter à toutes les imprimantes, laser comme jet d'encre et pouvoir être utilisées par tous simplement, différents grammages existent. Avec leurs de face parfaitement identique et mat, les feuilles VM Backlight 100g ont été spécialement pensées pour être utilisées avec les imprimantes laser. Pour maximiser la qualité de vos impressions, il est recommandé d'imprimer via le Bypass, back sur le côté de l'imprimante laser. Étudiées pour tirer le meilleur de vos visuels imprimés à partir de votre imprimante jet d'encre, les feuilles VM Backlight 125g disposent d'une face matte et d'une face brillante. Elles nécessitent d'être imprimées en miroir sur la face matte pour garantir un rendu remarquable. Spécialement conçue pour optimiser au maximum le contraste de vos visuels et le rendu des couleurs, les feuilles VM Backlight 180 g sont la meilleure solution pour un usage avec les imprimantes laser et jet d'encre. Les feuilles ressemblent au VM Backlight 125 g, mais sont adaptées à une impression avec une imprimante ou un copieur laser. L'impression se fait toujours du côté mat, mais sans retourner l'image au préalable, car l'épaisseur du papier empêche de voir à travers. Avant toute utilisation, nous vous conseillons de déramer le papier afin de supprimer l'adhérence qui peut exister entre les feuilles. Avant de glisser vos visuels dans vos afficheurs LED, attendez 2 à 3 minutes afin que l'encre soit parfaitement sèche. Conservez toujours vos ramettes de papier à l'abri de toute source d'humidité et de chaleur pour éviter que le papier ne se déforme ou ne s'abîme. Pour s'adapter à tous vos besoins et tout format d'afficheur, les feuilles VM Backlight existant A4 et A3 et pour tout autre format comme du A2 au A0, les visuels ronds, carrés ou les banners, notre équipe Print est à votre service pour réaliser et livrer vos impressions sur mesure. Pour rendre vos visuels et votre communication remarquables, les impressions sur le VM Bike Lite sont la meilleure solution.